Euh, bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette présentation donc, sur Istio. Je vais essayer de vous raconter euh, comment Istio peut devenir le meilleur ami de votre cluster cube. C'est un sujet vraiment qui me passionne et je vais essayer de vous donner ça pendant, pendant ces 50 minutes. Donc Tout d'abord, on part d'un postulat que j'aime bien prendre dans chacune des présentations que j'effectue, c'est que notre monde change. Vous le voyez dans le monde de, de l'infrastructure, des développement d'app, on est passé d'un monde monolithique, le mot apparaît partout où on avait des applications qui faisaient tout. Quand je vous dis elle faisait tout, il y avait j'ai même mis en production des applis qui hostaient leur propre base de données SQL et qui respectaient la norme SQL. Donc avant, on pouvait vraiment tout mettre dans une appli. Et depuis que Docker est arrivé, donc euh, il y a quelques années, j'ai travaillé. Elle ressemblait un peu à ça, la baleine. Maintenant, elle est un peu plus mignonne. Elle essaye de se faire un peu plus discrète. Euh, on arrive à casser nos monolithes, euh, et ça va nous aider sur certaines choses. À noter que cette image-là, c'est un élément totalement naturel. C'est la planète qui a créé ça, et cette scission entre ces deux rochers est totalement naturelle. Il y a des personnes qui, vi qui vont visiter, vont voir cet élément-là euh, sur place. Euh, ce qui se passe, c'est que donc pour revenir à nos, notre monolithe qui a été cassé, les plus gros du marché, Netflix par exemple, ont tellement d'applications distribuées dans leur infrastructure que représenter une topologie des communications à l'intérieur de leur infra, ça devient juste aberrant. On a trop d'éléments. Et imaginez encore le niveau au-dessus. Amazon, que ce soit sur la partie web services ou sur la partie euh, euh, commerce, il y a trop de choses. On ne peut plus gérer tout ça, il y a trop d'éléments. Et gérer ça en prod, qu'on s'appelle Amazon Netflix ou qu'on démarre, c'est compliqué. Dès qu'on a 2, 3, 4 microservices à devoir euh, interconnecter, on a généralement besoin d'aide. Et c'est là qu'intervient Kubernetes. Kubernetes qui est un service orchestrateur, donc il sait gérer du conteneur, mais il, son but c'est de gérer des services. Mais il ne règle pas tous les problèmes, parce qu'il amène son lot de solutions, mais il y a certains points qui manquent. Et c'est là... Kistio arrive et va nous aider, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ma part, la toute petite partie perso, Kevin, je suis accro au code, je code non-stop, je suis GDE sur la partie cloud, donc si vous êtes intéressé par Google cloud, Google cloud ou que vous voulez discuter sur ces éléments-là, welcome, il n'y a pas de problème. Je contribue énormément dans l'open source, tout mon taf, j'essaye de le faire tourner sur le, de l'open source et re rendre à l'open source ce qui est intéressant. Et je bosse euh, pour StackLab, je suis le CTO de cette boîte qu'on a monté avec des amis. On a une boîte de devs euh, et on en avait marre chacun de notre côté dans des boîtes de services différentes. On s'est réunis et on a monté une boîte pour les devs et et on aide nos clients à passer dans le cloud, faire du big data, faire des choses de grande envergure. On ne fait pas des missions longues. On fait principalement des missions où on va aider les, nos clients à passer une étape des éléments très pointus. Et c'est une boîte qui permet aux devs de travailler, d'avoir du temps pour de la veille, pour former. Cette présentation a été écrite totalement sur du temps de veille alloué par la boîte. Donc si vous avez envie de nous rejoindre ou de bosser avec nous, on est sur Toulouse, on fait du remote. Contactez-nous, il n'y a pas de problème. Pour revenir à la presse, j'ai déjà dit, rien que par l'introduction, Container, Docker, Cube, qui a 5 ans depuis très peu de temps. On a fêté les 50 ans de Kubernetes, il y en a partout aujourd'hui, mais ça n'a que 5 ans. Le cloud, toutes ces technologies sont très bleues. Istio aussi, bah là, on pourrait se rendre compte qu'on a déjà quasiment un bingo de buzzword dans le monde de l'infra et du cloud. Je suis d'accord, ce sont des techno hype qui draine beaucoup de monde, on l'assume, mais par contre, euh, le conseil que je peux vous donner, c'est allez-y si vous en avez besoin. Cube, Istio, euh, ça demande pas mal de connaissances, pas mal de compétences et du temps. Si vous n'avez pas besoin de ce que je vais vous montrer pour Istio, n'y allez pas. Vous allez potentiellement foutre tout en l'air sur votre prod. Par contre, si vous avez des problèmes et que Istio peut vous les régler, ça va vous aider. Mais vraiment, c'est des outils, encore une fois, il faut bien les choisir avant de les utiliser. Donc Istio, pour embobiner un peu, Istio, c'est un projet euh, qui a été créé donc par Lyft, concurrent d'Uber, IBM, qui a récemment racheté Red Hat, et Google, donc euh, créateur de Cube. Les trois se sont réunis pour créer un nouvel outil qui allait permettre de régler pas mal de problèmes dans l'univers Kubernetes. Et ce projet il est open source euh, depuis le premier jour. C'est d'ailleurs tellement open source que quand ils ont publié la 0.1, il n'y a rien qui marchait. Hein. On a essayé, on lançait, les CRD n'étaient pas secs. Cube à l'époque n'était pas forcément beaucoup plus. Euh, ça faisait mal. Ensuite ils ont sorti la 1.0, donc vous avez la date de sortie. Là c'était la première production ready mais ils ont annoncé dans la 1.1 que c'était la première Enterprise Ready. Donc on sent qu'il y avait quand même une nuance entre les deux pour eux. Euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a maturé quand même un peu. Et cette semaine est sortie la 1.2, donc je peux intégrer ce slide. Et la plus grande euh, évolution dans la 1.2, d'après les développeurs, c'est qu'elle est sortie à l'heure. Leur but c'était vraiment de régler les bugs, de stabiliser le système, mais pas forcément de l'étoffer au maximum. Et il ne faut pas oublier que ce projet est assez jeune, il a deux ans maintenant. Euh, majorité des clients que j'ai interviewés pour faire cette conf euh, ont utilisé Istio avant qu'il soit production ready, donc avant la 1.0. Ils ont morflé à l'époque parce qu'en 0.7, 0.8, ils ont changé tous les namespaces et tous les noms de, de CRD, donc c'était compliqué. Mais par contre, il y a eu un échange avec toute la communauté et ça a fait que, Bien que le projet soit jeune, généralement il va couvrir la majorité des besoins que vous allez pouvoir avoir dans le monde de Kubernetes pour faire ce qu'on va essayer de faire. S'il y a des choses qui n'existent pas, le projet est open source, on peut contribuer. C'est assez simple de rentrer à l'intérieur, que ce soit pour la doc, pour les, les évolutions. Et comme Kubernetes, il est construit autour de consortiums qui vont échanger sur les fonctionnalités qu'il faut mettre à l'intérieur ou non. Donc c'est vraiment très ouvert et il demande aussi de la mixité dans l'ouverture, que ce soit pour Cube ou pour d'autres éléments, on va en parler juste après. Donc le but principal d'Istio, parce que j'en parle, mais le, son but, euh, ce serait bien de l'aborder, la, c'est de construire des choses qui vont être fiables. Donc, quand vos microservices, vous allez les mettre dans le cube, euh, il faut que ce soit fiable et vous allez avoir un faible couplage avec tous vos microservices. Et rien que ça, ça va être quelque chose qui va vous permettre de mettre en prod de manière sereine, dans un environnement microservice. Et moi, ce que je rajoute, c'est qu'en plus, il est technologie agnostique. Donc, ce, cet outil Istio que vous allez installer, vous pourrez l'utiliser avec n'importe quel langage. Fini le je me bats tout le temps contre ça, hein. le langage d'entreprise ou le framework d'entreprise, euh, qui sait tout faire, bon, par contre qui est développé en interne n'est pas forcément maintenu, ce qui arrive très souvent, euh, là vous allez pouvoir utiliser tous les éléments qui existent pour développer le bon service pour votre problème métier. Nous on a des, des web services, des, des applications, des fois c'est une ligne de bâche, parce qu'une ligne de bâche, ça suffit. On n'a pas besoin de tirer une JVM, tirer un environnement de développement pour une ligne de bâche qui va lancer quelque chose dans Cube. Là, grâce à ça, on va pouvoir le faire tout en gardant la, la, la, les fonctionnalités d'Istio. C'est vraiment très pratique. Et donc, on va se séparer un peu de toute la stack. Donc, que ce soit Spring Security qui est un très bon élément pour la sécurisation de vos applis, mais ça, on va le mettre encore une fois à l'extérieur de votre appli. Et tous les éléments de chez Netflix qui euh, font des choses encore une fois qui sont très bien, et Netflix par contre commence à mettre de côté. Hein. Il les abandonne, il ne les utilisent même plus. Tout ça, vous allez pouvoir aussi les mettre de côté, donc ne plus être attaché à cet environnement qui, est très, qui était très Java centrique, en tout cas JVM centrique. Et en plus de ça, Istio, vous pouvez l'utiliser dans Cube. Donc, je vous l'ai déjà évoqué. Ça va être le clair de la, la présentation tout de même. Mais vous pouvez, il n'est pas associé aux API de Kubernetes. Donc, vous pouvez très bien vous, L'installer, donc aujourd'hui il y a des éléments sur Consul et Nomad, mais vous pouvez très bien les installer sur des VM, sur du Swarm, ça va être un peu plus roots, hein, je ne vous le cache pas. Mais, et d'ailleurs c'est à ce niveau là que les équipes de, cube ont besoin de, retour, de Istio pardon, ont besoin de retour, parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs dans le monde cube, mais assez peu dans le monde pur VM. Mais par contre vous pourriez très bien l'envisager dans ce monde là. Et il y a même des modes mixtes où on peut mélanger les deux. Et ce qu'Istio va vous permettre de faire, c'est tout ça. Donc observer vos apps, les connecter, contrôler ce qui se passe et les sécuriser. Et tout ça de manière extérieure à votre application, sans même toucher au code de votre application que vous déployez. Et ce qui, pour moi, est le plus important, c'est qu'Istio, en fait, est un nouvel outil qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui est un outil distribué pour notre développement qui est distribué. Je vois toujours le, le paradigme de « je développe mon app, euh, elle est sur mon, mon, mon IDE favori, je la lance, il y a une requête qui part, une requête HTTP. » Une fois que c'est sorti de mon IDE, que la requête, elle est partie, j'ai plus de point de débug, j'ai plus rien à l'extérieur. Grâce à Istio, vous allez pouvoir avoir cette vision globale sur vos applications, et donc investiguer de manière euh, distribuée, alors que tous les outils qu'on avait avant étaient généralement centrés sur l'ancien monolithe qu'on avait. Donc l'architecture d'Istio, elle, elle est particulière, mais déjà il faut voir où se situe Istio par rapport à ce qu'on a déjà. Donc, en bas, il y a Kubernetes, donc, euh, qui est le service orchestrateur, qui va gérer l'infra. C'est lui qui va demander des nouvelles VM pour euh, enrichir des node pools, euh, faire certaines choses, euh, monter un ingress controller euh, d'éléments. Donc c'est vraiment de l'infra. Au-dessus, il y a votre app. Votre app, c'est juste une implémentation des règles métiers. Elle va recevoir un message, le transformer, effectuer quelque chose. Et Istio, il vient entre les deux. Donc, nouveau buzzword. C'est un service mesh. Il va se mettre au milieu de tout ça. Et il va prendre le contrôle, donc, sur le réseau, mais aussi sur la sécurité et sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vos clusters, de votre cluster, mais entre les éléments. Moi, le premier coup, j'ai vu ça, euh, j'étais un peu dubitatif. Parce qu'au final, il y a un overlap. On l'assume, hein. mais entre Kubernetes et Istio, par exemple, il y a une notion de network policy. fonctionne pas au, au même niveau. Istio va fonctionner au niveau 7, donc au niveau application sur la couche réseau. Cube va fonctionner au niveau 3, 4. Donc, ben, on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses au mêmes endroits. Mais les deux existent. Donc, vous pouvez vous tirer une balle dans le pied si vous définissez un truc au niveau network policy et le contraire au niveau Istio. Ça peut foutre le bordel. Votre appli, de la même manière, vous aviez peut-être un, une, une des librairies de Netflix qui faisait du retry. Le problème, c'est qu'Istio, peut le faire. Donc, si vous mettez un retry x3 d'un côté et x3 de l'autre, vous imaginez que vous allez faire beaucoup de retry dans vos apps. Donc ça, il va falloir le prendre en compte et mettre la responsabilité de chacune des briques, euh, la faire porter par la bonne brique plutôt que de, euh, de les éparpiller. Donc dans son infrastructure, il y a deux parties, le data plane et le control plane. Le data plane, c'est un proxy qui va être déployé à proximité de vos apps. Donc ce proxy va tourner dans chacun des pods, et donc là c'est une appli, euh, on va dire, micro-node Kotlin, euh, elle va être déployée à côté de, de ce proxy, et à chaque fois que votre appli va faire une, une action qui va sur le réseau, qui va appeler l'extérieur, en fait, ça va appeler le proxy. Il y aura une réécriture à l'init du pod qui aura réécrit toutes les routes iptables pour que votre app, en croyant parler à l'extérieur, en fait, elle parle au proxy. Et derrière, le proxy va vouloir communiquer avec une autre appli et va porter cette requête vers un autre proxy, et donc là, il n'y a que de la communication proxy à proxy à l'intérieur de votre cluster. Et grâce à ça, au final, on prend la main complètement sur le réseau, et donc on peut y faire plein de choses au niveau applicatif, alors que généralement, quand on voulait faire des trucs un peu touchy au niveau IPTAP, c'était un peu chiant. Sur la partie control plane, donc comme pour Cube, il y a un Istio system, un namespace, qui va contenir plusieurs éléments. Je vous détaille les principaux. C'est ceux en fait, que vous allez adresser quand on va appliquer des règles YAML. Il y a le pilote. C'est lui qui, si on devait le représenter, c'est une database qui va contenir toutes les règles de routage. Donc euh, quand l'appli A doit appeler l'appli B, ça va être écrit à l'intérieur de cet élément-là. Et en fait, il réplique cette database sur tous les proxys pour que tous les proxys aient la connaissance de la position de tous les autres, et pour pouvoir faire des appels directement. Ensuite, il y a le mixeur, qui lui, à chaque fois qu'il y a une requête qui va partir, va être contacté pour vérifier, est-ce que j'ai le droit d'appeler cet élément-là parce qu'il peut y avoir des règles qui vont le contredire, pour différents points qu'on verra après, et aussi pour en même temps déverser de la télémétrie. Parce que c'est bien d'avoir tous ces éléments-là, mais je vous ai parlé d'observabilité. Si euh, toute la télémétrie est déversée dans le mixeur, et ça nous permet de suivre les évolutions des temps de latence de toutes les requêtes. Et ensuite, Citadel, c'est vraiment celui qui va s'occuper de la sécurisation, et qui va pouvoir euh, mettre, par exemple, les certificats au niveau des, des proxys pour de la communication plus sécurisée. Donc si on se représente ce qu'il y avait avant dans le monde cube, bah, en fait vous aviez que les deux services qui sont en haut et Istio a rajouté tout le reste, donc les deux proxys et tout le control plane. Donc ce sont des éléments quand vous allez installer euh, Istio qui vont être dans votre cluster. Il faut s'en rendre compte, c'est des choses qui sont des nouvelles applications à gérer. En plus de Kubernetes, il faut gérer la partie Istio. Et donc on va détailler ces différents points, on va voir ce qu'on peut faire dans tous ces cas d'usage. Le premier, qui est pour moi le plus important et ce qui me fait quasiment passer à Istio euh, dans, dans, le monde de tout, dans le développement de notre quotidien, c'est l'observabilité des apps. De base, Istio vous permet de connecter tous ces produits open source, donc Yager, Ali, Grafana, Zipkin, et donc de les utiliser pour vous aider à suivre ce qui se passe à l'intérieur de votre cluster. J'ai mis un petit bout de code kot Kotlin, c'est ce qu'on fait au TAF aujourd'hui, mais des fois, euh, donc là je reçois une requête et je la forward à un autre, on peut se dire, les lignes, elles sont assez similaires. Alors, je vous ai mis la réponse. Il y a une différence. Quand on fait des flux réactifs, des fois, il faut connaître les opérateurs. C'est un peu compliqué. Donc, ça peut, les deux marchent. ça peut partir en prod tel quel. Mais en fait, il y a une différence. C'est l'opérateur que je vous ai mis en avant ici. En fait, cet opérateur indique qu'il va y avoir soit du séquentiel, soit du parallèle. Dans les, tous les cas, si ça peut être séquentiel, ça peut être parallèle, c'est que ça peut être séquentiel. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas vous en rendre compte. Les tests vont marcher, l'appli marchera en prod, alors que vous avez créé un goulot d'étranglement. Ben ça, grâce à Istio, vous allez pouvoir le voir, le suivre sur des, des graphes qui vont vous donner en fait, les euh, time spans, les lifespans de chacune des requêtes et savoir où elles sont bloquées à tel moment et euh, pouvoir analyser. Et là, on voit que ici, ça attend la première, le premier élément avant de passer à la deuxième requête. Si je passe sur la version qui est parallèle, c'est moins flagrant parce que là, on est allé à millisecondes, hein, mais là, on voit que les deux ont bien été en même temps appelés Petite latence, mais euh, factuellement, ça existe et c'est parallèle. Et sans cet outil-là, ben c'est compliqué d'aller trouver, surtout sur des, des latences aussi faibles, d'aller trouver qu'il y a une erreur. Parce que même nos tests unitaires, c'est compliqué de, de vérifier qu'on a bien appelé les choses en parallèle. Ensuite, il y a Kiali. Kiali, ça va vraiment être un dashboard complet de ce qu'il y a dans votre cluster, qu'est-ce qui se passe, qui communique avec qui, Comment, pourquoi, quasiment, ou avec les liens entre les services. C'est. Si on doit grossir le trait, c'est quasiment le dashboard euh, que, vous aurez si vous pas, euh, que vous auriez si vous n'étiez pas chez un cloud provider qui fournit son propre dashboard. Là, c'est un dashboard qui est à l'intérieur et qui va vous donner un maximum d'infos. Des fois, pas forcément liés à Istio d'ailleurs, mais qui euh, vous aide pour euh, le suivi au quotidien. C'est un projet qui est dé euh, développé par Red Hat et qui a été mis aujourd'hui, qui a remplacé Service Graph qui était dans la version 1.0 de Istio. Vraiment un très très bon outil. Et ensuite, le, le dernier, en tout cas celui sur lequel je me bats le plus pour que les Ops aient quasiment un écran dans leur, euh, dans leur bureau, c'est Grafana. C'est à chaque fois que vous allez monter un, un, un service, Grafana va être alimenté avec un nouveau dashboard qui va euh, qu'on pourra suivre et donc monitorer un service. Donc là vous voyez, j'ai buté un pod il n'y avait pas de réplica, donc le, le trafic est tombé. On le voit de suite, vous avez un dashboard qui vous permet de voir que votre appli elle répond 500 à un instant T. Et avoir ce niveau de granularité sur un service à l'intérieur d'un gros euh, cluster avec plein de microservices à l'intérieur, ça vous permet d'être serein parce que vous avez l'alerte qui remonte au plus vite pour vous. C'est vraiment complet, après vous pouvez le customiser, le brancher avec des connecteurs externes, je que c'est la Rolls pour travailler aujourd'hui et avoir un suivi complet et même d'autres systèmes puisque ça reste un Grafana standard. Tout ça, ça vient gratuitement. Ce sont des projets open source. Uh, Istio uh, le préconfigure et vous pouvez même tweaker ces éléments-là. Par contre, n'oubliez pas, c'est des applis que vous installez aussi dans votre cluster. Donc, c'est des applis que vous allez devoir potentiellement maintenir. Uh, elles fonctionnent sur du state les traces des requêtes et ce genre de choses, elles vont être stockées, potentiellement en mémoire sur certains cas, sur disque. Si vous tuez le pod de jagger ben vous perdez les datas. Donc après, si vous voulez garder ça sur beaucoup plus longtemps, il va falloir trouver une solution, soit du stateful set, donc de la config un peu plus pointue, soit euh, penser à sortir les datas. Donc là, on a observé nos apps. On peut les suivre. On a un postulat où on sait que on va pouvoir euh, voir ce qu'on va faire ensuite. Donc connecter nos applis. Donc pour les connecter, c'est du YAML. Vous l'imaginez bien dans le monde cube, on a déjà beaucoup de YAML, mais ben en fait c'est encore plus de YAML. Ça ne remplace pas les éléments déjà présents dans Kubernetes, ça ne fait qu'en rajouter. J'ai mis le smiley avec le sourire parce qu'il y en a certains qui me disent que maintenant ils aiment bien. Moi je trouve que c'est un syndrome de Stockholm parce que aimer, est... il y a des choses assez un peu compliquées quand même. Mais le, le plus gros... Euh, des éléments que je vais vous montrer va vous permettre de démarrer assez facilement et après la doc est très bien faite pour vous euh, permettre de suivre tout ça à l'intérieur euh, du monde Istio. Donc le premier élément c'est le virtual service, alors c'est un peu coupé sur la partie haut je suis désolé. Euh, donc c'est le virtual service, il y a la définition que la doc donne, euh, moi je me le représente comme, en fait je vous l'ai évoqué, hein, il y a des proxys partout. Et en fait, de connecter des éléments, ben ça va être juste écrire de la conf de proxy. Le virtual service, c'est la conf d'un proxy quand une requête sort. Donc quand une requête sort sur le host UI, ben en fait tu vas l'envoyer sur une destination, dont le host est UI ici, pas très original, sur le subset V1. Et de l'autre côté, il y a la destination rule. Donc, elle, ce n'est pas la conf de sortie, mais la conf d'entrée dans un proxy. Quand une requête arrive sur le host UI, ici, pardon, et ben au final, vous allez euh, définir l'ensemble des éléments vers lesquels la requête va pointer. Donc, les proxys vont savoir les, euh, les pods et les labels qui sont euh, en dessous. Donc, là, le label version V1. Ensuite, il y a deux autres éléments, parce que je vous parle d'interconnecter à l'intérieur de votre cluster, mais c'est bien aussi d'interconnecter à l'extérieur. Euh, et la notion de service entry vous permet de brancher vos applis vers l'extérieur. Si vous utilisez une API, dans cet exemple-là, l'API GitHub, ben, il va falloir le déclarer, parce que ça va vous permettre aussi de suivre ce qui va se passer jusqu'à GitHub, quand une requête sort vers un externe. Et à l'intérieur, ça aura un avantage, c'est que vous allez déclarer une sortie vers donc la GitHub, mais imaginez, il y a une librairie, un, une API que vous utilisez en externe et que demain vous souhaitez ramener à l'intérieur de votre cluster. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir travailler de la même manière qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Parce qu'en déclarant service entry, pour le reste d'Istio, c'est comme si vous aviez un service qui pointe vers l'extérieur, certes, mais qui en fait est un service au sens Istio. Donc, vous allez pouvoir vous connecter et utiliser tout ce qu'on a vu partiellement, parce que c'est sûr que le, le tracing distribué sur les services externes, ça va être compliqué, mais ça vous permet de vous connecter de la sorte. Et ensuite, il y a les gateways, Donc pareil, je vous dis, on sort du réseau, il bah, faut pouvoir y rentrer, et pour observer le réseau, bah, il faut avoir euh, des gateways qui soient des deux côtés, en entrée et en sortie, et qui vous permettent de tracer la totalité du spectre des requêtes, qui soient à l'intérieur, en interne seulement, ou qui rentrent et qui sortent. Et pour ça, en fait, ce qu'istio fait, c'est qu'il va déployer le proxy sur, euh, tout seul, donc il n'y aura pas d'app à côté, et qui sera juste celui qui autorisera la sortie et euh, autorisera l'entrée dans le cluster. Donc là, si on représente les deux éléments importants, c'est les virtual services et les destination euh, rules, les liens ils sont là. Hein. Le host d'un côté pointe vers le host de l'autre, et le subset vers la version de l'autre côté. Donc grâce à ça, on a pu connecter nos applis. Maintenant on va contrôler, c'est la, la plus grosse partie. Euh, peu importe la granularité du maillage ou le nombre de microservices que vous avez, toute la connexion va se faire avec les éléments que vous venez de voir il n'y a pas un élément en plus, il n'y a que deux euh, éléments de, de CRD qui permettent de couvrir ça. Parce qu'en fait, j'ai triché quand je vous l'ai montré. Ça, en fait, il manquait juste cet attribut-là. Donc, match avec l'objet vide qui revient à dire si on ne le met pas, en fait, c'est toutes les requêtes. Avec ces deux objets, donc le Virtual Service et le Destination Rule, on va pouvoir faire tous les éléments que je vais vous montrer. Et... Pour avoir un flux euh, qui soit cohérent, le, je vais vous présenter le flux de mise en production standard d'une application quand on est dans le monde Istio. Parce que ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'avec Cube ou mettre en prod, entre guillemets. C'est juste dire, déclarer la nouvelle version et le rollout se fait. Donc le premier élément pour la mise en prod, de mon point de vue, c'est le trafic mirroring. Euh, certains m'engueulent parce que j'adore tester en prod. Mais Je teste en prod, mais je ne veux surtout pas que ça pète. Parce que mes utilisateurs ne sont pas mes testeurs. Mais par contre, le trafic, c'est le vrai. C'est le trafic de prod que, dont j'ai besoin. La QA, elle dépile des euh, cahiers de test, Cool, mais elle ne représente pas les choses intelligentes ou bêtes que des utilisateurs peuvent faire. Et j'ai besoin de ce trafic-là. Et grâce à ça, en fait, en un élément de configuration YAML, je vais pouvoir mirrorer le trafic d'un ensemble d'éléments de pod qui recevaient avant le trafic, vers un autre. Et donc, ça va juste être du fire and forget, donc avec une petite démo. Donc là, on va rentrer sur Kiali je vais le rafraîchir pour éviter l'effet de démo. Hop, c'est bon. Depuis... J'ai choisi de faire la démo en version 1.2, qui est sortie au début de semaine, donc on va voir si ça me porte chance. Il euh, y a deux requêtes en haut, je vais les faire toutes les 0,1 secondes la première est standard, la deuxième est avec un header euh, version bêta, on l'utilisera après. En l'état, vous voyez les retours que font les deux, applis, quoi, les deux requêtes vers la même appli, c'est euh, le nom de la conf, vous avez le, la version du service 1, du service 2, et la date de la requête comme ça on les voit passer, ça m'aide quand le truc se bloque ça permet de le voir. Donc si on dépile les choses, et ici on va commencer à avoir du trafic hop, je vais rafraîchir avec les éléments pour que vous puissiez voir tout ça, voilà donc là on commence à voir du trafic passé Je vais appliquer ce fichier YAML qui va me permettre de faire du mirroring, donc là je le valide, le réseau mouline, allez, donc j'ai juste appliqué des YAML Là, il y a une petite latence parce qu'au final, certes, j'interroge toutes les 0,1 millisecondes, mais le temps que la télémétrie soit remontée et qu'ensuite elle soit agrégée et euh, requêtable par le, par Kiali, il y a une toute petite latence. Donc, pour vous le montrer, il y a ce qui se passe, c'est que les requêtes qui arrivent sur le pool de pod euh, version V1 se fait. On voit que les réponses sur la partie hot ici, c'est toujours UI V1 dans les deux cas. Mais par contre, ici, le trafic est envoyé à l'ensemble des pods qui sont en V2. Et c'est du fire and forget. Donc on lui envoie, le système tourne, répond, répond en erreur, peu importe, le proxy d'origine s'en fout totalement. Donc là, vous le voyez, sur cette partie gauche, on voit que V2 commence à attaquer le système search alors qu'il ne reçoit officiellement pas de trafic de prod. Attention quand vous faites ça, ne mettez pas une database derrière. Parce que là, vous allez mirrorer le trafic, donc si vous insérez des objets à l'intérieur d'une DB, vous allez le recevoir deux fois le trafic. J'ai vu des horreurs se passer à cause de ça. Donc, faites attention, mais par contre, ça permet de recevoir le trafic et de valider très facilement si, bah, tiens, j'ai cassé l'API. Bah, tout le trafic qui arrivait avant, il finit en erreur 500 maintenant. Donc là, l'élément à faire en premier, c'est monitorer le service. On va le monitorer alors qu'officiellement, les clients ne le savent même pas qu'il est là. Mais par contre, nous, ça va nous permettre de voir si la RAM monte trop, si le service consomme, si euh, il met trop de temps à répondre, la latence, et ce genre de choses. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire, bon, là, c'est bon, il reçoit du trafic depuis le début, il tourne, on va pouvoir aller un peu plus loin. Le plus loin, c'est le Canary. Un peu comme euh, sur les browsers, vous choisissez de monter sur une version Canary et donc d'avoir en exclu les nouvelles fonctionnalités, mais on va pouvoir faire ça au niveau du réseau. Donc dire, bon, ben là, tout... Toutes les requêtes qui arrivent avec le header, donc euh, exact, donc, le, le header version à bêta, donc on peut faire du exact, on peut faire du start, euh, plein de regex et autres. Tout ça, on va l'envoyer le, sur un, une, un ensemble de pods différents. Donc là, on va contrôler, et potentiellement celui qui aura requêté avec ce header-là, sait qu'il va attaquer les nouvelles versions. Donc pour l'appliquer ici. Donc vous vous souvenez que sur la partie là, j'avais une requête qui partait avec un header. Si j'applique ce fichier là, Canary, hop, les éléments vont remonter. On va voir de suite que maintenant c'est V2 qui arrive. Alors que le premier n'est pas impacté. Le trafic standard part vers V1, mais le trafic avec ce petit header part vers V2. On n'a rien fait de plus, si ce n'est envoyer des YAML. Et le trafic va se mettre à jour euh, là, donc pour remonter sur cet élément... On envoie, et par contre, en fonction du, des headers. Et donc ça, de manière extrêmement simple, un simple bout de YAML nous permet de router du trafic là où une configuration Nginx ou autre aurait été un peu plus compliquée. Donc là, vous voyez, la, la vue s'est updatée, et on a du trafic. Donc ça va s'équilibrer, on va arriver à 50-50, puisque j'ai mis la même fréquence sur les deux euh, lignes de commande euh, à droite. Donc ça, encore une fois, c'est très pratique, et on peut, là je le fais sur un service en entier, mais vous avez plein de discriminants, vous pouvez le faire sur un header HTTP, sur un chemin, il m'est arrivé de sortir une appli, ou sortir un, un pass d'une appli, donc slash foo slash bar, le mettre sur une autre appli, qui va le faire dix fois mieux, et j'avais besoin juste d'externaliser cette partie-là, l'autre euh, pass sur l'autre service reste disponible, mais il n'y a plus personne qui peut y aller, et au lieu de remplacer toute une appli, j'ai remplacé juste un sous, une sous-fonctionnalité. Et on peut faire des choses encore plus avancées avec ça. Des fois, on a des clients qui nous disent « Ouais, j'aimerais bien telle fonctionnalité que vous avez, mais on ne peut pas mettre un header dans notre appli. » Et l'avantage, c'est que les, les, les load balancers des cloud providers, ils rajoutent des informations liées au client. Ben nous on a pu, c'est crade, hein, mais on a pu mettre l'IP du client, qui change beaucoup moins que le, son infrastructure des fois, euh, et on a pu donc le router le trafic directement vers la version qu'il voulait. Et donc en fait, on a basculé, fait du canary sur une partie de la planète, notre client indirectement, qui a pu avoir accès à une sous-partie de notre application. Donc là, on a testé en mirroring on a envoyé en Canarie. il serait bien qu'en fait tous les clients puissent accéder à l'appli, mais encore une fois pour moi c'est trop violent Cube de passer de dire « bon ben j'étais en V1, dans 5 minutes, si tous mes pods ont bien démarré, je suis en V2. » J'aimerais bien avoir un intermédiaire et pouvoir router le trafic, euh, de manière à donc, faire du trafic splitting. Et ça, encore une fois, c'est possible avec une notion de pondération. On va simplement rajouter un élément qui va dire bon bah là tu envoies sur la V1 90% et sur la V2 tu envoies 10%. Donc si on revient ici, je vais appliquer, donc là vous voyez la sous-partie que j'ai écrite pour envoyer le, le trafic, donc 10% v2, 90 v1, je l'applique, les éléments, donc là vous allez voir instantanément, hop, là le, le header, on l'oublie. J'ai écrasé cette logique-là, j'ai remplacé que par de la pondération. Donc maintenant, tout le monde, peu importe le header, chope la V1. Mais c'est 10% du temps, alors il faut les voir passer, il vient de passer pour euh, celui-ci, on va avoir V2. Et après, si je continue, je peux le faire de la même manière, je peux augmenter la pondération, et donc dire que c'est plus V2 maintenant, et, et moins V1. Et donc, on applique ça ces fichiers YAML passent, et là on va voir V2 qui va apparaître beaucoup plus souvent. Donc là on est à 70-30. Et sur la partie gauche, alors encore une fois, ça se rafraîchit, c'est sur les données de la dernière minute. Donc là la vitesse où je vais, c'est peut-être pas forcément cohérent, mais vous allez voir le trafic qui va s'aligner sur un 70-30 pour la V2. Et ça, donc là c'était le backup au cas où, et ça, encore une fois, on le monitor parce qu'on on peut observer le fonctionnement et voir que, ah bah tiens, à 50% du, du trafic géré, là, le service il commence vraiment à foirer. Normalement, le mirroring aurait dû nous le dire, mais peut-être qu'on a fait du mirroring pendant une période de temps trop courte, donc on ne s'en est pas rendu compte. Il y a même des outils aujourd'hui, Flagger, euh, qui vont se plugger sur Istio, vont regarder les stack traces, les logs d'erreur de vos applis, et s'il n'y a pas de log d'erreur et s'il y a des métriques qui sont cohérentes, il va augmenter la pondération, donc le weight, tout seul. Donc vous lui dites, bon sur une journée tu dois migrer la totalité du trafic. Et au lieu de la faire en 5 minutes comme Cube pourrait le faire, lui va le faire en analysant les requêtes et le, le succès des requêtes pour le faire migrer euh, automatiquement. Et ça, encore une fois, de manière extrêmement simple, jusqu'à arriver au 0% de la version 1 euh, et au 100% de la version 2. Juste, petit aparté, est-ce que j'ai le shell ici Non. Hop. Je, hop. Je l'ai gardé là et c'est un peu illisible sur ce, ce panneau. En fait, ce pourquoi euh, c'est ce possible d'avoir de, de, euh, ce comportement-là, c'est dans le namespace default, ce sera mieux. C'est que là, tout le long de cette présentation, j'avais la UI en V1 et la UI en V2 lancée, tout le temps. C'est-à-dire que même avec 100% du trafic vers V2, UI V1 tourne. Et donc, grâce à ça, vous êtes sûr que. Bah, le réseau, les applis, elles sont joignables. C'est juste le proxy qui va faire du routing en fonction de ce dont vous avez configuré. Donc il n'y a plus de perte de paquets, ce qui pour moi représente les étapes importantes pour partir en production sans jamais avoir de downtime. Parce que ça c'est un élément, même si ça coûte, hein, le fameux 99.999, les 59 derrière. Euh, si on a des outils aussi simples que quelques fichiers YAML pour le faire, pourquoi s'en priver et après, ce qui est important, c'est d'être résilient tout le temps. Donc là, je vais vous montrer quelques cas de ce que Istio peut faire pour être résilient, pas que pendant la mise en prod, mais aussi le reste du temps. Donc déjà, prévenir les erreurs. Grâce à Istio, vous allez pouvoir donc mettre la logique que je vous évoquais tout à l'heure de retry, mais vous, vous allez la mettre au niveau des proxys. Et donc, si votre appli, elle appelle l'extérieur, c'est le proxy qui va faire cet appel. L'extérieur, premier appel, ça pète une erreur 500, quelque chose, et ben il va recommencer, et recommencer jusqu'à soit le nombre que vous avez défini, max de retry, pour vous rendre la bonne réponse, soit dire là c'est vraiment une erreur. Et votre app ne sait même pas qu'il y a eu un retry. Donc ça c'est super pratique, parce que ça, les retry à tester en mode test unitaire, franchement c'est horrible aussi. Donc là c'est très simple. Ensuite, le rate limiting. Vous allez pouvoir dire c'est très souvent le cas, on utilise le rate limiting quand on prend des applis qui n'étaient pas prévues pour du cloud et du cube, on les prend, on les met sur euh, dans le cluster, le problème c'est qu'elles ne savent pas encaisser plus d'une requête seconde ben, et si on lui en, on, on la charge encore plus, résultat l'appli elle fait que des 500, ben là grâce à ça vous allez pouvoir donc euh, dire tu ne seras appelé que par un certain nombre de requêtes dans un laps de temps donné bon là j'étais bourrin, j'ai mis très, très peu de requêtes, mais ce qui va se passer c'est que si un proxy appelle l'appli elle répond, Si on a un autre en même temps qui est en train d'appeler, ça fera une, une erreur. Vous pouvez faire du retry à côté, ce qui vous permet de rattraper. Et vous allez même pouvoir aller plus loin sur cette fameuse appli qui ne supporte pas la charge, faire du pool ejection. Donc en disant que si elle répond euh, une erreur 500, comme vous voulez, 500, euh, 500x, sur une plage de temps donné, on la met au frigo. Donc la mettre au frigo, qu'est-ce que ça veut dire C'est je l'appelle, elle plante, et eh bien Istio, il va la blacklister, il va la laisser tranquille parce qu'elle est peut-être surchargée, et des fois, redémarrer une app, ça coûte plus cher que juste de la laisser euh, digérer le trafic qu'elle s'est euh, pris dans la tête, lancer un garbage collector, ce genre de choses, hein, des fois des VM qui sont surchargées. Le reste du monde continue à vivre sur les autres pods. vous n'avez pas touché à votre deployment, au service dans Kube, et l'élément va revenir dans un état potentiellement OK. Alors, s'il replante tout le temps, il y a quelque chose d'autre à faire. Hein. Mais là, ça vous permet d'avoir des applis qui vont pouvoir encaisser en fonction des besoins. Et encore une fois, ces quatre éléments-là vont vous permettre d'être beaucoup plus résilient dans, vo dans votre infrastructure de microservices. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, avec les tests en prod, j'aime bien faire des conneries dans le cluster. Ce que j'aime ajouter, c'est, grâce à cette notion de contrôle, c'est des erreurs. Parce que, quand je code, on a très souvent ce pattern, hein, pour les perf, on a un cache et une DB, on interroge le cache, si le cache est vide ou qu'il est pété, j'interroge la DB. Ça c'est bien, mais alors, à tester unitairement ça se fait, hein, mais moi ce que je voudrais faire c'est être sûr que ça marche en prod. Bah, grâce à Istio, vous allez pouvoir, puisqu'on manipule les, les proxys, on va pouvoir injecter des erreurs et dire bah, par exemple, le cache... Euh, si on le tue à la main euh, avec une, une cube euh, control, delete pod, machin, euh, le problème c'est que nos caches y redémarrent tellement vite que bah, dans le fond on n'a même pas le temps de lancer l'arquette. Là, vos, euh, vos caches vont rester up, mais par contre c'est le proxy qui va dire « non, là le trafic, euh, tu te prends une erreur 400 ». Et donc ça va vous permettre de tester que votre infra elle est résiliente dans les cas où il y a une indisponibilité, où il y a des erreurs. Et vous allez pouvoir combiner ça avec tout ce qu'on a vu avant, donc le faire que sur un pass, que sur certains paramètres, les canaries ou autres éléments, peu importe. Tout ça vous pouvez les combiner pour donc avoir des tests qui vont être extrêmement précis. Moi je conseille de donner ça à l'équipe qui fait du chaos engineering et ils commit et ils poussent ces éléments dans votre cluster cube pour vérifier que ça, ça marche alors que vous êtes logiquement même pas au courant. Et Donc ça permet de faire de, du chaos engineering assez facilement. Et le dernier point c'est la sécurité. Je suis fan de sécu, j'adore ça euh, et c'est quelque chose qui est important dans, un, dans le monde cube euh, parce qu'il faut se protéger à l'intérieur de son cluster. Un des éléments qu'on met en place, ou en tout cas qu'on me demande tout le temps quand on travaille dans la Défense par exemple, c'est que nos applis elles parlent avec du Mutual TLS. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, connecter deux applis en Mutual TLS c'est déjà l'horreur. Or deux applis de même techno. Mais je vous ai dit on est multi-techno, donc euh, bah, vous allez le faire en JS, en Go, mon service en Shell. Donc faire du Mutual TLS avec Curl, franchement c'est la galère. Hein. Et en plus en dev, ben, on ressemble un peu à ça parce que généralement appeler un service en mutual TLS depuis son poste sur son truc avec les certificats qui sont pas là, c'est la galère, on se plante. J'ai même des devs qui ont commité la désactivation du TLS résultat des courses, on est parti en pro... on aurait pu partir en prod sans. Donc c'est vraiment galère. Dans Istio encore une fois, on a la main sur le proxy et sur le réseau. Donc c'est le proxy qui va faire cette communication-là. Et ça, c'est encore avec du YAML, hein, malheureusement. Euh, et on va juste dire, bon, bah, dans le namespace qui est là, tu fais que du mutual TLS, et on l'active avec cette policy que vous voyez à gauche. Et là, qu'est-ce qui va se passer Citadel, qu'on a vu tout à l'heure, va juste monter dans les proxys. Alors, monter dans les proxys, ça se fait depuis la 1.0. Ils ont même mis un truc encore plus évolué récemment. Mais il ils va mettre à disposition des proxys les certificats TLS, et donc la communication se fera à l'intérieur du cluster en mutual TLS. Résultat des courses, en plus, c'est bien de monter des clés, on l'a fait faire, c'était chiant. Euh, monter des certificats, c'est bien, mais il faut les faire tourner, parce que un certificat, plus vous allez voir de trafic, plus il y aura de chances qu'on puisse analyser le trafic et donc casser les clés de chiffrement qui sont derrière. Donc l'appareil Citadel va faire tourner les certificats sur tous les proxys euh, sur tous les pour vous permettre d'avoir un chiffrement à l'intérieur de votre cluster qui soit euh, fiable. Et après il y a plein d'autres choses, euh, alors ça c'est dans les versions alpha, même aujourd'hui en 1.2, mais on peut même faire de l'authentification via le proxy. Et quand je vous parle d'authentification, on peut la faire de service à service, pour dire bah, par exemple ce service là n'a le droit d'appeler tel autre que sur slash foo slash bar, mais on peut aussi faire toute la logique euh, liée à un token JWT. C'est bête, mais mon appli, encore une fois, je ne veux pas qu'elle sache faire des retry, bah, je ne veux peut-être pas qu'elle sache faire du décodage JWT, si je peux le déléguer ça à quelqu'un d'autre tant mieux. Et ben ça, vous le faites juste avec un bout de YAML. Vous allez dire, voilà où se trouve mon JWKS, donc il y a le certificat euh, euh, émetteur du, des tokens JWT. Et derrière, vous allez dire, bon, bah, j'inclus tel service euh, dans dans la liste de ceux qui vont nécessiter l'authentification. Et derrière, donc là, c'est du Kubernetes pur dans la logique. Vous avez les services role et les services role binding. Donc les services role binding, c'est le qui qui peut faire ça Donc là, dans l'exemple, c'est les personnes qui peuvent faire ça, c'est les customers. Et qui est un customer C'est quelqu'un dont la propriété du token JWT a un claim group qui est égal à customer. Vous allez juste définir ça. Et le service role, c'est qu'est-ce qu'il peut faire Et donc là, vous allez dire, bon, bah, tu peux appeler le service UI avec API V1 euh, Hello en GET. Et juste avec ça, ce qui va se passer, c'est que votre token, il va arriver... Il va être décodé par le proxy, il va vérifier que le claim group est égal à customer, il fait passer le trafic directement. Vous n'avez plus à gérer ça dans votre appli. Si l'élément n'est pas le bon, bien il jette le trafic avec une erreur HTTP qui va bien. Petit élément un peu chiant, c'est qu'il répond dans ce, cet élément HTTP, il répond en string et pas en JSON. Ça aurait pu être pratique, mais de toute façon, normalement, l'erreur, on doit la constater par rapport à au code HTTP et pas au contenu. Donc c'est pas trop grave, mais c'est un peu chiant, surtout pour le debug. Et donc là, vous avez vu les quatre pans, donc dans le temps qui met un parti important euh, d'Istio. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, euh, en tout cas nous, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans nos process de livraison, de mise en prod et de fiabilisation de nos applications. Et on essaye même aujourd'hui d'aller plus loin. Depuis le début, je vous parle de Proxy. Ce proxy, c'est Envoy. C'est un proxy qui a été développé par Lyft euh, et qui donc, est codé en C++. Alors, il a des points d'extension qui sont assez pratiques. Bon, Par contre, ça nous fait coder du Lua dans du YAML. Il faut s'accrocher. Hein. Perso, euh, j'ai connu mieux. Mais par contre, ça vous permet... Alors là, vous prenez un risque malgré tout parce que vous allez utiliser un détail d'implémentation d'Istio. Si demain, il change le proxy... Ben, c'est un peu cassé. Mais vous allez utiliser un, un détail d'implémentation pour pouvoir faire des choses en plus sur le proxy. Et un des trucs intéressants que nous on cherche à faire, c'est de lire le token JWT, de trouver les rôles et de les mettre dans un header HTTP. Et comme ça, l'application elle n'a plus qu'à lire ce header et même plus à décoder pour faire du grain fin à l'intérieur. Parce que là, on a sécurisé au niveau des API. Mais au final, si vous avez besoin de savoir qui m'a appelé pour euh, derrière faire des actions en conséquence, ben vous allez encore avoir besoin de décoder le token JWT. De la même manière, si demain, l'avantage de cette solution, c'est que si demain, vous changez l'authentification, les, les tokens JWT ne sont plus à la mode, mais c'est autre chose, et ben au final, votre appli, elle est pas. Elle est encore agnostique de l'authentification et donc, ce sera que cette couche au niveau du proxy qui servira à faire ce taf. Et on peut aller encore plus loin avec Istio, je vous l'ai dit, il était euh, euh, agnostique de l'infrastructure. Donc vous pouvez étendre euh, ce service mesh et le mettre à disposition et mélanger avec des VM. Typiquement, moi, je ne fais pas tourner de database dans un cluster cube, mais vous pouvez très bien mettre un envoy, hein, donc un proxy, devant une database SQL et au final, qui tourne elle dans une VM que vous gérez à l'ancienne, parce qu'il y a du state et c'est plus simple dans une VM, et bien vous allez pouvoir l'intégrer dans votre cluster et le voir donc en termes de topologie sans que ce soit à l'intérieur du cluster qu'Istio gère. Ça c'est la seule chose, et ça peut dans certains cas être un peu compliqué en termes de sécurité, c'est qu'il faut que vous exposiez donc le mixeur, le pilote et euh, Citadel pour que les deux, le proxy que vous avez déployé sur une VM et ces éléments-là d'Istio puissent communiquer. Donc, ça amène des éléments de sécurisation en plus, mais par contre, ça vous permet de faire des choses très très puissantes. Et après, on peut avoir un Istio dans un cluster, mais on peut avoir aussi du multi-cluster. Depuis la version 1.1, vous pouvez avoir des clusters séparés qui ont des versions séparées. Par contre, il faut que les data plane, les contrôles plane Istio soient sur les mêmes versions. Et ils vont, alors, le but c'est qu'après, ça puisse être multi-version, mais il démarre doucement. Et donc, d'avoir plusieurs clusters, plusieurs Istio. Et derrière, gérer ça encore une fois de manière globale. Et les ingress gateway vont connecter les clusters et vous permettre d'appliquer des règles au-delà d'un seul cluster, ce qui est très souvent demandé puisqu'il y a un pattern aujourd'hui avec du multi-cluster qui euh, qui apparaît très fortement. Donc tout ça, c'est les, les, les fonctionnalités les plus importantes que je voulais vous montrer aujourd'hui. La doc est très bien faite. Il y a plein d'exemples, euh, moi j'essaye de contribuer le, le plus possible pour rajouter des exemples aussi, et c'est vraiment très pertinent de voir, les. il y a un projet de setup, le Book info qui vous permet de lancer ça, et de voir tout ce qui peut se passer au niveau Istio, multi protocol euh, multi-techno et autres, donc c'est vraiment très pratique, si vous voulez démarrer. Et ensuite, pour l'installer demain, il y a du Helm, il y a du YAML, donc chacun ses goûts. Moi, je suis pas très fan de Helm. Euh, mais par contre, l'installer avec Helm, bah, ça veut dire plus de 400 paramètres. 400, c'est depuis la version 1.2. Il y en avait 360 en 1.1, 200 en 1.0. Je pense qu'on va vite atteindre les 1000 paramètres. Donc c'est très compliqué, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez... Ils sont allés très bas dans le, la finesse de customisation de Jaeger, de Prometheus, du Prom qui se met à l'intérieur et de tous les autres éléments. Sinon, ils vous offrent des profils qui vont vous permettre de... C'est la config entre guillemets de base. Moi, j'ai utilisé la config démo ici. Il y a la config SDS pour euh, la, la sécurisation. Il y a plein de choses qui vont vous permettre de configurer ça aux petits oignons fait par les éléments, les personnes, l'accord team de Istio. Et ensuite, vous pouvez l'avoir sur GKE. Moi, je travaille sur GKE. Euh, donc, créer un cluster dans GKE, c'est euh, un écran, un formulaire HTTP ou une commande euh, REST. Ben au final, Istio, c'est une case à cocher Google installe automatiquement Istio dans votre cluster et le configure pour qu'il soit branché à tous les outils Google. Donc après, vous bénéficiez de Stackdriver et de toute la puissance, de tout ce qui est mis à, à disposition. Et surtout, c'est que toutes les métriques, elles ne sont plus dans le cluster, il n'y a plus de state. Ça sort sur Google, sur GCP, et donc vous avez pu aller gérer. Votre cluster redevient stateless totalement. Et donc derrière, vous avez des éléments pour suivre de manière opérationnelle très finement. Ça, c'est la vie c'est les logs distribués à l'intérieur du tracing distribué. Vous pouvez voir les logs associés à chacun des éléments dans vos microservices. J'ai déblogué beaucoup de trucs en prod grâce à ça. Donc euh, c'est vraiment très intéressant et ça va même plus loin. Ils amènent, alors c'est Coming Soon, hein, ils l'ont annoncé à Next, le service mesh as a service, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce que vous avez vu dans Kiali directement dans la console GCP et vous n'aurez même plus ce Istio System, ce Control Plane. C'est Google qui le gérera totalement pour vous, comme dans GKE aujourd'hui, il gère le Cube ADM, qui est le, le master de Cube. Donc au final, il sera géré de leur côté, vous n'aurez plus rien à faire, et tout sera euh, un service mesh à l'intérieur d'un projet GCP. Et après, vous allez, pour ceux qui sont fans de, de métriques, le SLO, les SLE, euh, donc tout ce qui est euh, relatif au SRE, euh, ça va vous permettre de mettre des métriques de manière automatique sur des requêtes et voir que tout se passe bien ou pas bien. Voilà, je vous remercie pour, euh, pour votre temps, pour avoir suivi cette présentation et j'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Il reste environ deux minutes pour des questions, donc euh, n'hésitez pas. Alors, si je la reformule, et en plus ce serait bien pour l'audio, euh, Donc, euh, on va découpler l'application des fonctionnalités, de mon point de vue purement infrastructure, que sont par exemple un retry. Pour moi, oui, et c'est vraiment le but. Mon appli métier, j'ai pas envie qu'elle elle ait la logique d'un retry. La retry, c'est l'infra. Donc si j'ai besoin de faire du retry x3, et demain x5 ou x10 ou x100, ben, je préfère que ce soit dans un fichier YAML qui se déploie plutôt que de devoir recompiler, remodifier mon app ou devoir la rendre paramétrable pour gérer cette partie-là. Ouais, ouais. Elle ne le connaît pas, ce service, cette dépendance. -dire, quand tu avais une librairie comme celle de Netflix qui était une dépendance à l'intérieur, là maintenant, ton appli, elle ne sait même pas qu'il y a un retry parce qu'elle va lancer une requête HTTP. Si elle fail, elle l'appli, elle, elle croit encore que la requête est en attente. Donc pour moi, y a, au contraire, c'est pas une dépendance. Si on était dans un monde merveilleux où toutes les requêtes se terminaient tout le temps en succès, tu n'aurais même pas ça, et donc ton appli n'aurait même pas besoin de faire du retry. Et donc là, ce serait le cas. Est-ce qu'il y a une autre question Alors, euh, je ne connaissais pas Rio, euh, mais par contre, j'ai vu que Rancher a annoncé récemment la compatibilité avec euh, Istio. Très récemment, ça veut dire aujourd'hui. Hein. Ils l'ont annoncé sur... Euh, donc euh, non, j'ai pas pu le tester. J'ai testé d'autres éléments au niveau service mesh, mais pas les, cet outillage qui est au-dessus pour l'installer. Le, le, bientôt, par contre, il y aura, euh, il est discuté, d'avoir un opérateur Istio pour pouvoir faire une installation en une seule ligne de commande à l'image potentiellement de Rio. Donc non, désolé. D'autres questions Non. Mais encore une fois, merci à vous et bonne fin de conférence.